Oui, est esclave con dans a besoin de Louis? Il est Lord Ali Buffy Mon Tutu. Où est -il Jamais. Il est hors de question que je mange votre nourriture de merde. Sumurd, va manger, on a pas que à foot. Dois-tu rabner le cubenoir son la pour nous servir? Espèce de sale grosse vienne engrossée, je ne suis pas ton esclave. Et pourquoi je dois porter ce costume de gamin? Je ne peux pas respirer correctement. C'est pour Q2 reflches ta ton attitude d'esclave. EQ2 tu sois truffi, tu gardes ce costume can nouvel ordre. Si tu n'obéis pas, tu seras expulsé du tonneau. Case Q2 Fu a regard or mon post terrier gauche. <laughs> Ali, bujibu. 2 Fekua, C2 Kroy 2 Vaten 10 Com Slack, 2 Rivemong Coco.